Dingen écargué les yeux devant la caméra avance. Une vidéo de TikTok se fait comme ça. Hugo, en tant que photographe autonome, a publié pour la première fois le 11 novembre 2020 cette vidéo sur Tori le TikTok chinois. Pendant 3 heures, cette vidéo a reçu 2 millions de j'aime. La popularité de cette vidéo a fait connaître Dingen sur les réseaux sociaux. Par la suite, il, en tant un tant garçon, a attiré nombre de touristes dans la commune de Litang. Cette commune est devenue un endroit touristique très précis à l'échelle nationale. Qui est Dinjun? Quelles sont les caractéristiques qui lui permettent de devenir populaire? Où se trouve Litang? Quels sont les secrets de sa réussite? Dinjun, un garçon tibétain de 20 ans au moment de la vidéo, qui a arrêté ses études à l'école primaire. Qui peine à parler en bon chemin en Sa vie quotidienne est celle d'infirmière. Le bon zeste a gardé le troupeau de Yak à l'aide de son fidèle destrier. Le secret de la réussite de Dingen est son sourire éclatant, sa beau foncée et son tempérament de simplicité qui est proche de la nature. Ces éléments, révélant une podelle naturelle, primitive et robuste, ont changé le standard de podelle. Et réveiller le désert ardent pour la nature du public. Il faut accentuer que le public, en ce moment-là, est fatigué d'admirer une beauté sous filtre proposée par les influenceurs du tourisme sur les réseaux sociaux. La commune de Litang, que permet-il de devenir un endroit touristique populaire Elle est située dans la partie sud-ouest de la préfecture autonome tibétaine de Gansu, dans la partie nord de la Provence du Sichuan, à 538,5 km de Chengdu, la capitale de ville. Elle est située à 822,4 km de Chongqing. La commune est reconnue en 2012 comme une des communes les plus pauvres de Chine par le gouvernement. Ses habitants ont une vie très difficile. En revanche, le Molita, un tibétain. Signifie la prairie ressemble à un miroir de bronze. La commune est considérée comme un paradis pour ses paysages naturels et culturels, tels que la grande prairie, le temple bouddhiste de Shi, et le massif de Gorny. Les principales caractéristiques des lieux touristiques de la commune sont sans doute ses dotations naturelles, sa biodiversité, ses riches cultures tibétaines de haut plateau et son histoire controversée liée à l'appropriation du territoire. Ces ressources naturelles et culturelles qui sont pourtant extrêmement provisibles parmi les touristes avant l'année 2015. Au cours du 13e Gaggena, nombreux des acteurs suivant la politique nationale de lutte contre la pauvreté arrivent à la commune. Ils ont travaillé conjointement pour éradiquer la pauvreté a notamment contribué au développement du tourisme de la commune. Actuellement, la pandémie du Covid a bien affaibli les afflux de touristes internationaux dans le monde entier. La fermeture des frontières chinoises a prévu la possibilité de voyager à l'étranger. Les touristes chinois ont tourné leur regard vers des endroits qui procèdent une culture spéciale comme le Tibet et Sichuan. C'est ainsi que la commune de Litang a pu saisir son opportunité pour développer le tourisme local, qui propose une expérience de la liberté, de la paix et de la tranquillité. Avant, c'était la grande ville qui donnait une place du premier plan parmi les villes les plus célèbres, tandis que les petites villes étaient souvent négligées, parce que les grandes villes possédaient un système complet de communication du tourisme et pas les petites villes. Aujourd'hui, c'est d'accès inégal à la communication du tourisme. Entre les grandes villes et les petites a été modifiée avec le développement de l'internet et l'évolution des plateformes de réseaux sociaux. On revient sur Dingjin et Litang. Après la popularité de Jen sur Douyin, une vidéo s'appelait Le monde de Dingjin diffusée sur toutes les plateformes de vidéo présente la commune de Lita à travers le regard de Dingjin. En mi-juin 2021, il a participé à un nouveau tournage de l'émission télé s'appelait le journal sur la nature de Dingen, elle présente la biodiversité et les menaces sur la biodiversité de la commune de Lita.